Bonjour, je m'appelle Oban j'ai 22 ans, euh, j'habite à Béziers et je suis en formation BFD 3, perfectionnement. Alors avant le BFD, j'ai fait un BAFA. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Euh, une fois que j'ai eu mon BAFA, j'ai travaillé avec quelques années. Ensuite, j'ai commencé à passer le BFD parce que j'avais envie de basculer du côté de la direction. Donc j'ai fait le BFD 1. J'ai fait mon stage pratique et j'ai commencé la formation. Je suis devenue formatrice BAFA pour les CMA et après, j'ai passé mon BFD3 pour le, pour le poursuivre. <musique> je suis totalement en adéquation avec leurs valeurs, avec leurs méthodes, que je connais bien puisque je les applique, et, euh, et je n'ai pas fait mon BFD1 avec eux, donc c'était aussi l'occasion d'aller voir autre chose euh, de changer c'est important et j'ai fait mon BAFA avec eux donc je savais que ça allait me plaire que j'allais m'y retrouver et que j'allais pouvoir aussi faire des formations un peu individualisées et pas repartir avec juste euh, le crâne bourré de connaissances l'échange qu'il y a eu et avec les formateurs et avec les autres stagiaires on a échangé beaucoup beaucoup d'outils beaucoup de oui, de petits tips, de petites euh, façons de faire et, euh, et surtout de beaucoup d'écoute. Euh, on était à l'écoute de nos besoins de formation et pas juste de nous apprendre des choses. Euh, au final, on a appris de tout le monde et on, a, on est reparti avec ce qu'on était venu chercher, parce qu'on nous a écoutés. Renforcer mes acquis, c'est toujours bien de revoir les bases, de revenir sur des choses qu'on avait peut-être mal compris. Euh, revenir sur des choses que j'avais pas compris et que j'ai, surtout euh, revenir sur les difficultés rencontrées pendant le stage pratique ou dans la pratique tout court et qu'on a, on a pu échanger, euh, comprendre, euh, trouver, des euh, et, euh, et, ouais, trouver des solutions et trouver des solutions et surtout euh, beaucoup beaucoup d'outils je repars avec une grosse valise de la direction et ça c'est chouette bah, qui viennent voir, qui viennent tester, que les CBA ont beaucoup de, de choses à offrir, notamment beaucoup d'outils, beaucoup, beaucoup de méthodes, beaucoup d'écoute et beaucoup d'échanges, et qu'en euh, général on repart avec euh, de, belles, de beaux souvenirs et de belles relations sociales, et, euh, et ce qu'on était venu chercher, voilà.